et les personnes âgées du coup aider un petit peu les élèves à mieux écrire en orthographe donc il y avait un échange en plus de, de connaissances, de compétences, de, de savoir. Les élèves ont créé un compte Twitter pour l'atelier Intergénération donc euh, les personnes âgées regardent ce que les élèves publient sur Twitter. On a initié les personnes âgées à, à manipuler, à faire de la vidéo avec un intervenant extérieur donc ils ont fait des équipes mixtes, élèves, personnes âgées, pour créer des, des petites choses en vidéo.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 Très vite, les choses se mettent en place, les personnes âgées, bon, c est, c est, c est, le lien, bon, il se passe quelque chose entre eux, et puis bon, respect, patience, des échanges, j'ai bien dit bienveillance, mais il y a aussi exigence dans ce que je demande, il faut que ce soit fait que le travail soit correct, etc. Bon, il n'y a pas besoin, mais bon, il y, y a un cadre derrière quand même. Ils respectent le cadre. Bon, c'est déjà énorme pour des élèves qui étaient quand même en décrochage scolaire, en rejet d'institution scolaire. Quoi. De les voir, bon, euh, s'installer avec des personnes âgées, essayer, euh, avoir de la patience. Moi je suis étonnée de la qualité de leur accompagnement. Alors des fois j'arrive à côté d'eux en leur disant, tiens. Tu pourrais peut-être, mais j'ai déjà fait, qui me disent, je dis d'accord, ok. Donc vraiment la qualité de leur accompagnement, ça c'est impressionnant. Moi, mes élèves sont des formateurs et ils ont la posture de formateur. Et ce qui est intéressant, c'est ce décalage de posture-là. Eux, les élèves en difficulté, qui deviennent formateurs. Et d'ailleurs, il y a des fois des petits clins d'œil que je leur fais parce que des fois, les personnes âgées, bon, ils les prennent vraiment pour des formateurs, donc euh, ils ne répondent pas tout à fait euh, à la demande. Et puis moi, ils me disent « Ah, oh, il n'a pas écouté !» Je dis « Ah, c'est pas facile d'être prof tout le temps hein. !» Donc, clin d'œil, quoi. Voilà. Et ça, c'est des petits moments euh, précieux, quoi. On leur reconnaît un savoir parce que c'est eux qui vont être formateurs. Donc, du coup, ils se sentent euh, exister. On, euh, on leur confie une mission parce que c'est eux qui vont être formateurs, et puis ce n'est pas, pas un leurre, et donc on leur confie une mission, du coup ça va servir à quelque chose. Et, et ils ont les retours directs, parce que par exemple, une personne âgée qui va recevoir une lettre de son arrière-petit-fils ou une photo, l'émerveillement, donc ils ont le retour direct, C'est pas moi qui vais leur dire « t'as vu, c'est bien, ça a servi à quelque chose voilà. ». Donc ils ont, ils ont tous les éléments de ce qu'on fait, euh, ça fonctionne bien, c'est utile. Bon, je crois que c'est un peu comme nous aussi quand on fait des choses et quand on nous dit c'est bien, bah, du coup, on a envie d'aller plus loin. Actuellement, on tourne avec 12 à 14 personnes âgées, donc de deux générations de vieux, hein, les très âgés qui sont dans les pannes, et puis les retraités du quartier qui viennent aussi pour avoir une formation. Et puis les personnes âgées qui sont très... très euh, comment dire, euh, curieuse, ouverte, bah, contente déjà d'être encore intéressante pour des adolescents et puis, euh, et puis du coup très très euh, curieux aussi de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça se passe, etc. Les personnes âgées, donc je leur explique que ce sont des élèves qui sont des décrochage scolaires et je leur dis, euh, en présence des élèves parfois ou parfois euh, avant, je leur dis, vous savez, vous avez un rôle à jouer dans l'éducation de ces, ces jeunes-là aussi. Ils ont besoin des ateliers intergénérations pour évoluer. Donc du coup, ça remet aussi les personnes âgées dans un rôle euh, enfin, utile pour l'éducation des jeunes. Alors ils disent, oh, vous croyez Je dis, tout à fait, complètement. Quoi. Et du coup, ils sont aussi investis et, et ils ont encore un rôle dans la société. Quoi. Et, il y a une dame de la résidence qui est allée donc, sur le compte Twitter et qui a dit euh, vivement que ça reprenne, c'était le premier jour des vacances. Quoi.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 et euh, c'est ce qui m'a permis de rester toujours en alerte par rapport à, à ce que je peux mettre en place. Et souvent, euh, ben je les remercie en leur disant ah Là, ce pas tout à fait comme ce que j'avais prévu, mais c'est vraiment bien parce que ça m'oblige. Là, je ne sais pas trop bien comment faire, mais ça m'oblige à réfléchir encore. Et euh, je trouve que ça, ça c'est intéressant. C'est un réel défi et je pense qu'on a besoin de défis pédagogiques pour ne pas euh, s'endormir, pour ne pas euh, refaire toujours les mêmes choses. Et euh, donc c'est une chance quoi, de travailler avec ce public-là. Moi je crois comment dire, aux rencontres un peu euh, improbables. Quoi. Ça, ça me plaît bien. Quoi. Et donc moi je suis enfin, actrice, certes, mais j'ai surtout favorisé ces rencontres, ces gens-là, qui dans la vraie vie ne se seraient jamais croisés. Or, si on met des personnes en face, qu'on favorise l'environnement, on voit que ça fonctionne. Du coup, ça nous permet d'être très positifs sur... Euh,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 donc, euh, donc il y avait aussi une mise un peu à l'écart de, de, de ces publics âgés. Et puis ça c'est un autre constat personnel qui m'est cher aussi, c'est qu'il n'y euh, a pas de lieu dans la société où alors, je dis les vieux, les personnes âgées et les jeunes se rencontrent de façon euh, spontanée. Les élèves sont en posture de formateurs et on prépare les ateliers avant d'y aller. Donc ils ont plusieurs. Euh,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 euh, entre euh, les personnes âgées, les élèves du dispositif relais pour réussir à faire un tweet sur euh, la question philosophique. La dernière c'était qu'est-ce que c'est être intelligent Je suis enseignante en classe relais. La classe relais accueille des collégiens euh, en décrochage scolaire qui se manifestent par des incivilités, des violences ou bien euh, par euh, une fuite, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus au collège allant euh, jusqu'à la phobie scolaire ou alors, euh, des élèves qui se replient sur eux-mêmes parce qu'ils bon, ne se sentent pas capables de construire, donc ils sont dans le refus, donc repli sur eux-mêmes et puis grande passivité. Il y a à peu près, euh, euh, on va dire en 2012-2013, 6 000 élèves qui ont été euh, accueillis en classe relais, donc c'est vraiment une toute petite frange de la population. Hein. Donc il y a 440 classes relais à peu près en France. Donc nous on est vraiment sur une, une petite marge et là ce sont vraiment des élèves pour qui le système scolaire euh, ordinaire n'a pas fonctionné ni le système éducatif d'ailleurs, pour qu'ils en soient là. Pour qu'ils soient en décrochage, c'est quand même des enfants de moins de 16 ans. Quand j'ai ouvert la classe en 2002, je fais connaissance avec ce public-là et j'ai cherché à mettre en place quelque chose qui leur donne confiance en eux, qui leur permette d'avoir une image positive d'eux-mêmes. Et, mais qui soit aussi en lien avec ce qui est demandé à l'école, parce que je, je suis aussi enseignante, donc en lien avec les compétences du socle commun. Voilà. Je me suis assez vite tournée vers le numérique pour travailler avec eux. L'idée a germé, pourquoi pas, faire que les élèves de la classe relais deviennent des formateurs pour ces personnes âgées là, autour de l'informatique, Internet, pratique d'Internet, etc. Donc il y a eu l'adhésion du directeur. Et puis si on est à Brest, euh, et Brest met en place euh, des appels à projets euh, favorisant l'accès au numérique pour le public dit éloigné, j'ai proposé Intergénération, la ville a répondu tout de suite, euh, d'accord, ils ont installé des ordinateurs dans les pads municipales, et on a donc eu une subvention pour euh, qu'il y ait une formatrice d'une association, association Infini, qui vienne former les, les élèves à une utilisation un petit peu réfléchis combiné euh, d'internet parce que bon euh, on dit que les jeunes ils sont nés avec etc sauf que quand on regarde de plus près ils font un petit peu toujours les mêmes choses donc du coup moi j'ai carte blanche au niveau pédagogique et, et j'utilise euh, j'utilise ma liberté pédagogique mais encore plus peut-être qu'un prof lambda parce que si on me renvoie en me disant euh, mais on ne fait pas hein, parce que bon, le travail est reconnu mais je dis de bah, toute façon le, le reste n'a pas fonctionné donc moi je me réfère j'essaye vraiment de me référer euh, au socle commun hein, qui, j'espère, ne va pas être trop modifié pour que euh, cet outil-là puisse euh, rester comme outil de communication avec les collèges de mes élèves. Je dis non, moi je suis dans les attentes du, du, du collège unique, voilà, je travaille là-dessus, je travaille là-dessus, je travaille là-dessus. Alors j'ai de moins en moins besoin de justifier mon travail, je suis plus maintenant sur l'explication et c'est quand même plus agréable de pouvoir expliquer plutôt que de justifier ce qu'on fait. C'est de garder le cap de ce qu'on de, de qu veut faire il y a un moment donné où quelqu'un m'a dit ben, il y en a qui ne peuvent pas descendre les élèves n'ont qu'à aller les rencontrer dans leur studio, ils vont raconter ce qu'ils font leur vie et puis après les élèves mettront ça sur, euh, sur euh, internet je dis mais oui c'est peut-être bien ça mais ça c'est pas notre projet on n'est pas sur de la récolte de mémoire on est sur de la formation à l'utilisation d'internet donc de ne jamais perdre le fil euh, c'est tellement euh, quoi, comment dire, nouveau enfin, ça ne rentre pas dans les fonctionnements habituels donc de bien garder euh, de bien garder ce cap-là et de pas euh, voilà, quoi, de, de rester vigilant sur ce qu'on a souhaité mettre en place parce que très vite on a bien envie de nous remettre dans, dans ce qui se fait. Hein. Mmh. De leur donner le cadre pour que ça puisse se passer et puis après il faut leur faire confiance. quoi Mais réellement confiance. quoi Donc ouvrir des possibles et après euh, laisser les choses avancer, euh, connaître, savoir ce qu'on veut faire passer, faire où on veut aller, mais on ne sait pas trop comment on va y aller, puis de, de laisser les gens après euh, avancer. Euh, puis bon, si ça ne marche pas, bah on va chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. À l'école, on ne pointe que ce qui ne va pas, parce que pour diverses raisons. Alors, ils ont sûrement mis des choses en place hein, pour que ça ne fonctionne pas.